Bonjour Alors, que nous dit aujourd'hui le chapeau magique des questions que tout le monde se pose Je tire un sujet au hasard. Alors, euh, Ah La violence, c'est toujours la violence des autres. Ça, c'est un sujet intéressant. Parce que, souvent les gens, ils viennent là comme ça, puis quand tu parles de non-violence, ils disent oui, « oui mais... » Comment ça « oui mais » Et je là, ça, ça commence mal. <rire> Et puis, oui, mais euh, la violence, c'est normal. La violence, il en faut bien un petit peu euh, pour l'éducation, par exemple, pour la police, pour la justice, pour, euh, pour la guerre. Il hein. bah, oui, oui, faut, la... faut bien vendre des armes. <rire> bon, soit ils le disent pas trop, j'exagère un peu. Mais, mais en tout cas, souvent, ils justifient leur propre violence, mais ne supportent pas celle des autres. La violence des autres est inacceptable. Par contre, nous, on a un peu le droit de... Hein, ah parce que, parce que nous, on est des gentils. <rire> on est violent mais on est des gentils. Hein, Cherchez l'erreur. Ouais, parce que si tu regardes bien, euh, si tu penses aux gens que tu aimes, tes êtres chers, si tu penses euh, à tes parents, à tes enfants, à ton couple, hein, est-ce que tu as envie que ces personnes subissent la violence d'autres personnes Je te laisse réfléchir. Et les gens euh, à peu près normaux, euh, ils, vont dire, ils vont répondre non à cette question. Ils vont dire « Non, j'ai pas envie que mes êtres chers subissent de la violence. » Bon, donc ça veut dire que tu souhaites que, la, que, que tes êtres chers vivent dans une société non-violente. Alors là, les gens ils vont dire « Une société non-violente Qu'est-ce que tu entends exactement par là ?» Alors, Avec un air suspicieux. Pourquoi quand on parle de non-violence, tout d'un coup c'est suspicieux <rire> C'est bizarre, ça Mec, qui veulent pas de la violence. Mais quand on parle de non-violence, hmm, comme ça. Alors, ce serait plutôt à moi d'être suspicieux là. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire ce truc ben, c'est parce qu'ils y croient pas. C'est ça le... c'est ça l'astuce en fait. Ils y croient pas, mais une seule seconde quoi, que ce soit possible. Donc ils vont dire, euh, c'est pas possible. Mais il y a une autre solution. <rire> Je me suis... Parce qu'ils appellent ça une solution, c'est de se protéger. Alors, se protéger, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vivre dans la peur. C'est génial On va vivre dans la peur. C'est <rire> <rire> pas vrai. Parce que le problème de la peur, c'est que la peur justifie la violence. Par exemple, euh, les guerres préventives. Hein Ce sont des guerres préventives. Parce qu'on a peur. On sait jamais. Ah, on sait jamais. Alors, on va faire une guerre préventive. Euh... Et il y a des armes de, de, de destruction massive là-bas. là. là de... Ah, mais il n'y en avait pas. C'est oh, bah, pas grave. Non, vraiment, c'est ridicule. Non, et puis, euh, puis quoi tu veux vivre dans la peur toute ta vie Tu veux que tes êtres chers vivent dans la peur hein C'est quoi cette histoire euh, C'est quoi la peur La peur, c'est euh, la, la, la souffrance mentale. C'est ça que tu veux, quoi. Et pourquoi ta violence à toi serait valide et pas celle des autres T'es mieux que les autres, c'est ça Ça, il n'y a que toi qui le crois. Hein donc, si tu veux pas qu'il y ait de la violence sur Terre, il faut que tu commences par toi. Alors, évidemment, ça va être un processus d'apprentissage, parce qu'on est né dans une société où la violence est partout. La violence économique, la violence sexuelle, la violence religieuse, la violence physique, la violence psychologique, la manipulation mentale, la pub, tout ça... Elle est partout. Donc il va falloir désapprendre tout ça. C'est un processus, ça risque d'être long, mais c'est la seule voie euh, possible. Il ouais, n'y ouais, a pas d'autre solution. Et voilà, on en est tous là. Bienvenue dans ta tête <rire>